Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez aujourd'hui on va vous montrer un petit nid de guêpes Les guêpes germaniques qui, sont, qui se sont mis à un endroit très particulier et très dangereux Allez vous montre là, on est dans un abri où le monsieur range du matériel, de jardinage et tout ça Et en fait derrière cette porte là, vous voyez, là où c'est dangereux Il est passé une fois, il a la chance de ne pas se faire piquer Voilà, on ouvre la porte et le nid est juste là. Il est juste ici là. Regardez-moi ce nid. Vous avez vu ce nid Il est quand même magnifique. Donc là je vais m'habiller. Et euh, je vais mettre des habits étanches parce que ces petites guêpes là, dès qu'il y a un petit trou de la combinaison, il rentre dedans pour vous piquer. Donc il faut faire très attention sur ces guêpes germaniques. Mais on va se débrouiller. Allez, je m'habille, je vous dis à de suite. Allez, c'est parti pour le combat. Allez, on va aller voir ça. Un joli nid de guêpe germanique. Allez, on va faire doucement. Ah oui. Il est joli quand même. C'est... C'est vraiment sympa la, la forme qu'ils ont pris, regardez-moi ça, regardez-moi où ils se sont installés, dans un angle d'un mur. Regardez-moi ça. Allez, on, va, on va essayer de voir où est l'entrée principale. Voilà, l'entrée principale est juste là. Allez, on va faire le traitement. Regardez-moi comment c'est magnifique Salut les dés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on est sur un nid de guêpe germanique. Donc je vais vous montrer. Regardez. Ça sort au niveau de la poutre. Donc on va monter ben, dans le grenier et on va aller voir ça. Allez, je m'habille, à de suite. Allez, c'est parti pour le combat. Allez, on monte au petit grenier juste en haut. Alors j'ai repéré le nid tout à l'heure. J'ai quand même quelques meufs, affaires à enlever et euh, je trouve qu'il a l'air pas mal. Parce qu'il est moi, ça risque d'être un peu sombre. Bien entendu, j'ai pas pris un petit peu, mais... Je vais poser la GoPro le temps de de poser les affaires quelque part. C'est chaud, c'est chaud C'est chaud, c'est chaud Allez. On va déjà préparer la poubeuse Pour être prêt au combat Bon, allez, Dédé, je vous montre ça. C'est chaud, c'est chaud. Je vous dis, c'est chaud, c'est chaud. J'appuie sur le bouton. Allez. Je sais pas si vous le voyez déjà. Regardez-moi ça. Regardez comment c'est magnifique. Regardez où il est caché. Donc, à mon avis, quand je vais enlever la boîte bleue, ça risque de, de bouger. Regardez comment ça reste magnifique. il va falloir faire un trou parce que l'isolation des, des guêpes est assez épais il n'a vraiment pas beaucoup de place allez Désolé pour la qualité des images que la caméra bouge beaucoup mais ça vous permet de voir vraiment la difficulté vous voyez les galettes vraiment bien les galettes là c'est posé ça vous avez vu ça peut s'éclairer la caméra aussi Allez, je vais prendre la poudre Bon, les Dédés, c'est chaud, c'est chaud. Allez, je me Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Petite vidéo sur le guêpe germanique aujourd'hui. Je vais vous montrer ça. Voilà, dans le petit abri, juste là. Donc on va aller s'habiller, préparer ça et la propriétaire va venir avec moi. Donc voilà. Donc on va aller attaquer le nid, je suis avec Anne, la propriétaire, qui est très courageuse. Et on est prêt prêts pour, pour, le pour le combat. combat. <rire> Allez, je vous laisse venir. Je peux tutoyer Oui, oui, ouais. oui, ça va. Et ton prénom c'est Sébastien Sébastien, oui. Sébastien ou Dédé. Donc on va s'approcher du nid. Là tu ne risques rien. Hein. D'accord. Tu t'approcher, tu peux même le toucher si tu veux. Là, de là, on a envie tout ça quand on s'est rendu compte qu'il y était en fait ah. En fait les guêpes ils arrivent, ils ont l'entrée principale sur le côté D'accord Et ça fait combien de temps à se construire un nid de cette taille là ah, Celui-là il doit avoir euh, au moins un mois Ah ça ne prend qu'un mois pour faire ça Ouais, mais là en fait on va l'ouvrir après C'est vide Non en fait là, il y a beaucoup d'isolation D'accord Puisqu'il fait, fait froid ils vont grossir en isolation Donc on va l'ouvrir Oui, c'est ouais. carrément décollé. est okay. Ah ben. Bon, elle est, est décollée, elle s'est décollé. on aura une meilleure visibilité. va ah, tout approcher. On les voit là. Ça, c'est la tâche. D'accord. Et en fait, la tête est guéphée. La principale, elle est là. C'est à base de quoi c'est du, du carton, c'est du, du bois et de l'eau Là à... je vais planter ça Je te reculer un petit peu Au cas où la poudre est sort Là, Tu peux t'approcher maintenant Là on va les voir sortir C'est bien, bien les attaques pour... C'est un peu les attaques ah oui, elle vient de se coller au carreau, tout à fait. Ah, elle est grosse, celle-là, c'est ouais. la prêne. prenne ouais, On ne la verra pas. Hein. En fait, des il y a les plus grosses, c'est les fondatrices. Alors, là, il y a du moins oh, En hein. fait, ça, le plat, c'est les galettes. Et les les blanches, c'est la poudre ouais. oh, Oui, pardon, tu les as peintes, oui <rire> Ça, c'est une fondatrice, elle est beaucoup plus grosse. Oui, oui. Ouais. Bon après, ils sont un peu moins actifs, hein, parce qu'ils commencent à faire froid, ils arrivent, à, ils arrivent en fin de vie. là. C'est parce qu'elles sont programmées à, à bâtir qu'elles sont plus grosses ou c'est que plus petites elle... Parce qu'en fait, elle, par exemple, elle va peut-être partir hiberner. D'accord. Donc, euh, à partir du moment où elle hiberne, après l'année prochaine, elle va sortir au printemps et va fabriquer son propre nid. D'accord. Chaque euh, fondatrice va fabriquer son propre nid. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on le traite encore au bon moment. Des fois, c'est trop tard, les fondatrices sont parties et on traite euh, pour rien en fait mais est-ce que les petites ont vocation à devenir grosses ou seulement ah non ils vont mourir les petites ils vont mourir les ouvrières ils vont mourir d'accord c'est après qu il qu il on arrive dans le froid il y a moins de nourriture pour eux donc ils arrêtent de se, ils arrêtent de se reproduire d'accord il y a combien à peu près de, de, de dans ah, là, dans ce nid celui-là il peut en avoir 2000 hein. en pleine saison 2000 il en prendre. 3000 hein. je vais l'ouvrir hein. tu Denis. Mais je vois pas le... Non, mais juste avec, juste avec l'écran, c'est pas grave. Comme si ça, quand ce mot d'eau, à peu près, ouais. Parce qu'après les grands, je vois rien, là. Je vais vous montrer les galettes. Là, tu vois les J'espère que je suis dans le bon... Regarde tout ce qu'il y a là. Ah oui. Il y a les 2000, 3000, ils sont et là. Ici, où, où il y a les galettes. Et ils font toutes, euh, les, toutes les larves et tout ça. Alors, le plus important, c'est qu'il euh, va falloir le replacer au, au bon endroit aussi. Qu'elle revienne dedans ce soir Oui, c'est ça. Je vais juste en remettre un peu là. Tu la vois une oui. Tu la vois pas l'image Non, moi je la vois pas, Non, mais c'est à peu près à peu que l'habitude. D'accord. D'accord. Ouais, ça, a rien d'image. Ouais, normalement il devrait être là Est ce que je vais faire Et on va le poser là mmh. Pas tu veux de la glu <rire> <rire> tu veux de la glu <rire> <rire> tu vois le petit trou là ouais ça peut ils peuvent faire un nid à l'intérieur ce que je vais faire c'est que je vais mettre la foutue de l'écriture si j'ai mmh. entendu ça je vais là je vais donc là il faut laisser agir on était prêt à tomber quand même ça doit faire une grosse rétention quand on est de gros frelons comme ça sur un lit ah, les frelons c'est sûr bon ben là on arrive sur la fin de la vidéo des choses à dire C'était euh, trop sympa comme expérience hein ouais merci d'aider <rire> ben, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt les Dédé.